bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tester les paint markers de chez action donc je vais vous donner mon avis et je vais vous dire si c'est un top ou un flop alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un marqueur c'est un feutre qui sert pour le coloriage, pour l'écriture, pour le traçage et qui généralement forment un trait plus large que les autres feutres ordinaires. Alors il y a différents types de marqueurs. Il y a des marqueurs à base de peinture et des marqueurs à base d'encre, généralement fabriqués à base d'alcool. Alors ici, nos paint marqueurs sont des marqueurs à peinture acrylique et leur prix est de 4,39 euros. Alors, la préparation du paint-marker. Quand vous les achetez pour la première fois, vous allez constater que la pointe, que la mine du marqueur est vide. Elle est sèche, on va dire, elle est propre en quelque sorte. C'est normal car le marqueur n'a pas encore été utilisé. Vous devez, dans ce cas, remettre le capuchon, le, soupe, le secouer énergiquement pour bien mélanger la peinture qu'il y a dans le réservoir du marqueur. Et cela se fait grâce à une bille qui est à l'intérieur de ce réservoir, que vous allez entendre pendant que vous remuez le marqueur. Ensuite, vous retirez le capuchon et vous, vous devez amorcer, c'est-à-dire appuyer sur le marqueur euh, pour humidifier la tige de la, de la peinture qui est à l'intérieur du réservoir. Alors, Pour cela, il va falloir appuyer plusieurs fois sur la pointe jusqu'à ce que la pointe soit remplie de peinture. Vous allez voir au fur et à mesure la peinture, elle va descendre et puis après la pointe va être, va, va être remplie de peinture. Donc, on va, vous allez voir que la pointe, elle rentre et elle sort, elle se charge de peinture. Voilà. Alors contrairement aux Posca, qui sont aussi des marqueurs à base de peinture acrylique, les paint marqueurs se vendent avec une seule taille de pointe. Donc la taille de leur mine est assez large et on n'a pas d'autre choix pour l'instant. Le posca, par contre, nous donne plus de choix car nous avons des, euh, des pointes de 1M à 7M et encore plus large et plus gros. Donc voilà, je, ça, par exemple, euh, ce sont des poscas euh, de 1M. Vous voyez, la pointe, elle est, elle est toute petite, elle est fine et j'en ai pas beaucoup, moi. Et, et ça, ce sont des poscas de 3M. C'est un peu plus large et vous avez beaucoup plus gros et beaucoup plus large vous avez vraiment des Posca, euh, même dans la forme générale qui sont assez gros alors euh, l'autre avantage du posca c'est que euh, si l'embout est endommagé euh, il peut être retourné ou même remplacé par un autre embout acheté séparément vous pouvez très bien commander sur leur site des, des embouts des mines et, et voilà et vous et vous changez tout simplement alors les deux marques de marqueurs peuvent être utilisés sur plusieurs euh, supports comme le bois le tissu la toile le verre la céramique le papier le carton le plastique le métal mais bon il faut tenir aussi compte que on, on va pas quand même euh, les utiliser comme ça sur du bois brut euh, on peut le faire mais le résultat sera moins intense l'intensité de la couleur sera absorbé par la, la matière première du bois donc essayez quand même de traiter le bois ne serait-ce qu'avec une légère couche de vernis par exemple pour que la, la peinture ne soit pas euh, absorbée et euh, ou alors vous devez faire deux trois touches c'est pareil aussi pour la peinture si vous peignez sur du bois brut euh, votre peinture sera très très fade on doit toujours traiter le support euh, quand c'est un support autre que le papier pour avoir quand même quelque chose assez consistant au niveau de de la couleur euh, alors revenons à nos marqueurs donc je vais tester euh, ces marqueurs sur deux supports de grammage différents alors le premier est une feuille ordinaire c'est une feuille pour photocopie qui pèse j'en ai deux là qui pèse 80 grammes et la deuxième est une feuille beaucoup plus épaisse elle fait euh, 250 grammes et euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi deux, form deux, deux grammages différents C'est pour me permettre de faire la différence, de voir si la peinture va transpercer sur le papier fin, ou alors sur les deux, et aussi pour, pour voir aussi si ça va les, les gondoler. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est euh, de la peinture acrylique, donc quand on colorie avec, c'est vrai qu'elle sèche, mais euh, c'est quand même de la peinture liquide. Et donc on va voir si la consistance est assez liquide et est-ce qu'elle transperce tout simplement le support. Alors je vais déjà commencer par dessiner de petits carrés et je vais commencer par la couleur la plus euh, la plus foncée et je vais faire la même chose ici donc voilà mon premier carré Quand vous voyez que vous n'avez pas assez de peinture, amorcez le, le marqueur, c'est-à-dire chargez-le de peinture. Alors, je ne fais qu'une première couche, je ne fais pas de va-et-vient. Alors, a priori, ça me semble très satisfaisant. Euh, le bleu et le vert, par contre, euh, ne me semblent pas être tout à fait homogènes dans leur composition. Ils doivent posséder une matière grasse qui empêche leur, leur opacité. Euh, car euh, je vois, vous voyez, il y a une démarcation euh, du passage de la pointe. On voit les traits. Vous voyez ici et ici. Mais bon, dans l'ensemble, euh, je trouve euh, vraiment que les couleurs sont, sont vraiment très très chouettes. Alors, euh, ce problème est moins voyant euh, sur de petites surfaces, vous voyez ces traits, si vous faites de petites surfaces, que sur une... Euh, et pareil aussi, sur une couleur euh, claire, le jaune aussi, euh, on sent qu'il y a euh, le passage euh, du, du feutre, de la mine, hein, on voit les traits, donc euh, il y a cette matière crasse qui empêche que la surface soit tout à fait lisse et homogène. Le rose, on, on ne rencontre pas ce, ce problème. Le noir non plus. Le bleu, il m'a l'air très très chouette, très satisfaisant. Euh, voilà, à part ça, euh, franchement, j'ai rien à dire. Alors, peut-on superposer les couches euh, Alors, je dirais oui sans problème, mais avec délicatesse. Parce que bon, il faut attendre quand même que la première couche soit sèche. Hein? Et euh, il faut aussi savoir que on ne fait pas deux couches sur n'importe quel euh, support, sinon le marqueur va accrocher euh, un petit peu sur le papier. Donc, euh, et ou alors il va laisser des démarcations. Par exemple ici, en coloriant, j'ai senti que le marqueur commençait un petit peu à accrocher le papier, alors qu'ici, euh, ça, ça glissait beaucoup plus facilement, parce que bon, tout simplement le, le papier est traité pour être plus épais. Et là, je sentais que le papier commençait un petit peu à s'affaiblir. Alors, pour voir au niveau de euh, si la peinture transperce ou pas, et eh bien, premier constat, impeccable, rien à dire. Ça, c'est pour le papier épais. Pour celui-ci, pareil. C'est vrai que qu'il bon, y a un léger euh, effet de... De transparence, c'est normal parce qu'il y a quand même une couche de peinture acrylique qui s'est posée dessus, mais apparemment le, le résultat est vraiment très très satisfaisant. Donc voilà. Alors pour revenir au fait si on peut utiliser deux couches, euh, comme je vous ai dit, attendez que la première couche sèche et repasser par dessus euh, avec une deuxième couche et c'est ce que je vais faire. J'ai déjà réalisé un petit remplissage de couleurs pour voir en fait au niveau de l'intensité de la couvrance et tout ça, papy. donc alors moi j'ai fait ça sur du papier euh, 80 g pour vous montrer que il a moyen de faire des superpositions de couleurs. Donc je vais prendre la couleur bleue et je vais superposer par-dessus une couleur beaucoup plus claire pour voir au niveau du contraste est-ce qu'on va avoir un joli contraste. Donc. Ah. Alors, il y a aussi un autre inconvénient. Euh, bon, c'est pas vraiment euh, très euh, contraignant, mais je trouve qu'au niveau du capuchon, quand vous retirez le capuchon, c'est assez euh, délicat, parce que euh, il faut vraiment avoir euh, de l'énergie pour retirer le capuchon. C'est la seule chose que je reproche à ces paint markers. Mais je comprends en même temps que euh, il faut que ce soit très hermétique parce que sinon, euh, si euh, la tige elle sèche, parce que c'est de la peinture acrylique, ce n'est pas de la gouache, euh, il suffit d'aller en dessous d'un robinet, euh, humidifier euh, la, la tige et puis de nouveau elle va se, se relâcher. Là, c'est de la peinture acrylique et si ça sèche, et eh bien voilà, c'est foutu, euh, il est bon pour être jeté à la poubelle. Donc voilà, je vais carrément dessiner des petits cercles qu'on voit mieux l'opacité de la couleur. Et puis je vais tracer un trait pour voir. Je vais laisser sécher et puis je jugerai si c'est assez opaque ou pas. Je vais venir ici et je vais mettre du rose par dessus. Je vais tracer des traits. Et je vais dessiner des triangles. Qu'importe la forme que je vais dessiner, c'est juste pour voir si c'est assez opaque. Euh, sur le vert, là, je vais prendre la même couleur et je vais repasser tout simplement par-dessus pour essayer de bien couvrir cette zone. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'une fois que vous avez bien chargé la mine de peinture, et eh bien vous allez avoir un excès de peinture qui va se poser et vous allez en profiter pour étirer un petit peu de cette couleur en effleurant la surface, parce que vous aurez assez de peinture sur la surface, parce que ça ne sert à rien d'appuyer sur le support, sur le papier, puisque comme le papier est assez fin, donc il va, vous allez euh, carrément déchirer votre papier. Donc voilà, vous étirez un petit peu de cette couleur, mais le seul problème, c'est que avec cette technique, essayez quand même d'aller doucement pour constituer un film assez euh, homogène. Sinon, vous allez de nouveau avoir des démarcations de, du passage de la, de la pointe je vais laisser sécher. Pour ici, euh, ben, je vais en profiter pour mettre un peu de vert et je vais dessiner des cercles. Là, vous avez vu, je n'ai pas amorcé le, le marqueur. Euh, pour le rose, je vais mettre du bleu et là, je vais carrément colorier tout ça pour voir aussi est-ce que ça va transpercer Le fait d'avoir bien chargé ma feuille, est-ce que la peinture va transpercer ou ça va faire gondoler euh, la feuille Gondoler, vous voyez bien que ça a un peu euh, réagi, mais euh, voilà. Alors je vais tracer aussi, je vais faire la même chose. Ici je vais colorier. Alors il y a une petite constatation, c'est que quand vous allez euh, faire du remplissage avec euh, ce feutre, avec ces feutres en général. Euh, certaines couleurs vont vous déposer quelques petites poussières, des petites crasses comme ça. C est, c est, ce ne sont pas vraiment des poussières, ce sont des résidus de peinture que, qui, qui, qui ont séché dans le réservoir et qui se déposent sur le film que vous allez réaliser en coloriant. Bon, ça pourrait... Euh être un problème quand vous allez colorier par dessus avec une deuxième couche parce que vous voyez bien quand j'ai essayé de tracer un trait et eh bien j'ai été freiné par ces petites crasses voilà c'est euh, ça fait partie des petits défauts de, de, de ce feutre alors euh, ici je vais utiliser deux couleurs par contre une couleur claire et je vais ici élargir cette bande et je vais prendre le, le rouge. Alors j'ai oublié le blanc. Donc je vais placer un petit rectangle ici. Chercher ma mine, voilà, de peinture. Je vais laisser sécher et je vais repasser par-dessus avec du plan. Alors, pour le remplissage, c'est vraiment très très agréable. Vous voyez qu'on remplit très très vite la surface. C'est un des avantages de ce, de, de ce marqueur. Alors, question couleur. Les couleurs euh, sont vraiment chouettes. Elles sont belles, mais elles sont limitées. Vous avez bien constaté qu'il manque le violet, il manque l'orange, enfin. Alors, peut-être que dans le futur, Action sortira d'autres tailles euh, et d'autres couleurs. Ça, ça nous aidera à avoir plus de choix. Alors, bien que ce sont des marqueurs à base d'acrylique, je, je vous suggère quand même de tester l'effet aquarelle sur du papier plus épais. Euh, et ça, je vais, je vais vous le faire, euh, entre guillemets... Euh, dans un petit test, euh, ou alors sur du papier traité avec une couche de peinture euh, acrylique ou avec une couche de vernis. Pourquoi pas Alors aussi, est-ce que les paint markers peuvent servir pour vos coloriages Je dirais oui et non. Oui, pour de petites surfaces, comme vous voyez, euh, mais qui ne demandent pas beaucoup de précision. Non, car justement, euh, comme leur mine est grosse, euh, vous allez avoir du mal à remplir les petits détails, à moins que si vous allez les alterner avec le Posca, qui doivent posséder des couleurs un peu identiques, euh, comme ces deux bleus. Vous voyez, euh, ce sont des couleurs qui se ressemblent. Je vais vous le montrer. Je vais laisser sécher, pour repasser par-dessus avec du blanc, et je vais vous faire la, la remarque entre ces je l'ai déjà mis ici, entre ces deux bleus. Vous voyez ce bleu, vous avez ça qui ressemble un petit peu. Donc vous voyez, alors si vous allez faire par exemple du coloriage, et eh bien vous pouvez alterner ces deux couleurs, c'est à dire que je vais vous faire un test. J'ai aussi une autre astuce, imaginez que vous avez vous allez faire un coloriage comme ça. ok Vous allez prendre votre marqueur, vous allez faire du remplissage rapide Voilà et vous allez laisser les zones où vous devez être très précis et vous venez avec le Posca et vous bon vous allez laisser sécher d'abord la première couche du paint marker pour ne pas mélanger les matières parce que la matière du Posca ne doit pas peut-être être identique que celle du Paint Marker. Je vous le conseille en tout cas, si vous voulez. Là, c'est pour le test, donc je vais pas attendre des minutes avant de, de faire le test. Donc voilà. Là, j'ai été trop vite. Mais vous voyez, vous pouvez faire ce genre de choses pour combler les vides, mais vraiment les, les vides très très fins. Parce qu'il y a quand même une, une ressemblance entre les deux couleurs, mais pas à 100%. Euh, le POSCA a l'air un peu plus clair que le Paint Marker. Pareil aussi pour... Euh... Alors j'essaye de bien limiter l'espace. Je... Bon, le bleu n'avait pas encore séché et j'ai fait mon test, C'était pas une bonne idée. Vous voyez c'est bien d'avoir commis cette erreur pour que vous preniez conscience aussi qu'il faut laisser d'abord sécher la première couche avant de repasser avec une autre couleur qui va être à côté, comme ça les couleurs ne vont pas se diffuser entre elles. Donc voilà, ça c'est une erreur à éviter. Alors, une autre astuce, on va rester dans la même forme. Imaginez que vous avez... Ben, je vais prendre oui je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée comme ça on verra mieux imaginez que vous avez un détail à colorier je vais charger ma mine alors je charge voilà je dépose un peu de couleur voilà et j'essaye vraiment de laisser un tout petit espace et tout de suite après je prends un pinceau que je vais légèrement humidifier et je vais étirer de cette couleur vers le bord. Mais attention, faites cette technique sur du papier absorbant, du papier épais. Pas du papier qui est très très fin, sinon vous allez faire gondoler votre papier et le résultat ne va pas être très joli. Donc voilà, vous allez, il faut aller délicatement et là vous pouvez avoir cet effet de remplissage avec une seule couleur. Si jamais vous ne voulez pas acheter du Posca. Une fois que ça va sécher, si jamais vous voyez une sorte de démarcation ou alors euh, un manque de peinture, euh, un, vous avez par exemple une couche fine ici de peinture parce que forcément vous, a, vous allez trop humidifier, et bien vous repassez avec le Posca et vous faites la même chose, mais délicatement. Je vais faire la même chose. Maintenant, j'espère que ça a séché. Alors Je vais le faire avec le rouge. Comme le rouge, si vous voyez que la peinture vous amorcez d'abord. Voilà. Pour ici, je, mets, je ne vais pas passer avec le pinceau parce que je sens que la peinture n'a pas encore séché. Je vais faire le contour euh, de l'autre côté, du côté droit. Et n'oubliez pas, quand vous faites des euh, remplissages de précision, n'hésitez pas à tourner votre feuille. Vous devez être très à l'aise, ça doit être ergonomique. Ne soyez pas... Euh mal à l'aise quand vous peignez ou quand vous coloriez quelque chose. Allez-y doucement, délicatement et voilà. Alors je vais prendre le risque de passer ici. Je ne sais pas si ça a tout à fait séché, je vais essayer, je vais voir. A priori, ça semble avoir séché. Voilà, doucement. L'avantage de la peinture acrylique, c'est que ça sèche très rapidement. Alors maintenant, euh, voyons si, avec cette technique, le marqueur a réagi sur le dos de la feuille. Bien entendu, nous avons utilisé de l'eau euh, et nous avons utilisé euh, quand même euh, la peinture assez euh, liquide. Eh bien non, vous voyez, franchement, nickel On va voir maintenant avec la superposition des deux couleurs. J'ai quand même réalisé des bandes assez larges, etc. Est-ce que... Ça a transpercé, non. Nickel. Bon, on voit légèrement les couleurs, on va dire une ombre de couleurs, si ça peut se dire comme ça, mais ça ne transperce pas. C'est nickel, franchement, j'ai rien à dire. Alors, je vais terminer avec mon blanc et puis euh, donner une conclusion générale. Je vais rester dans les bandes. Alors là j'ai tracé avec le Posca blanc pour voir la différence entre les deux. Donc pour ce qui est du blanc, euh, pour moi il semble identique. Il est légèrement je sais pas, sur un petit format, c'est pas facile de juger. Je vais essayer ici le posca et puis le paint marker. Je vais dessiner deux bandes. Voilà. Je vais pas trop couvrir une seule couche. Et ça, c'est le paint marker. Voilà. Alors voilà j'ai posé ma première couche de paint marker et de posca à première vue on voit que le paint marker est plus liquide que le posca mais ça dépend parce que j'ai déjà testé sur un autre petit carré euh, un autre petit rectangle et il m'a semblé que le paint marker était, était beaucoup plus opaque que le posca. Ça dépend. Si vous chargez bien le paint marker et eh bien il sera plus opaque. Et euh, si vous mettez juste une seule euh, couche et eh bien forcément vous aurez euh, une différence d'opacité. Ici euh, on voit bien que il est moins opaque que le Posca. Le Posca a l'air plus opaque euh, donc euh, maintenant c'est à vous de voir euh, en fonction de votre utilisation. Alors pour pour euh, donner un petit constat aussi au niveau de la superposition des couleurs. Euh, les couleurs sont, euh, ne sont pas très opaques quand elles sont superposées l'une sur l'autre euh, à différentes couleurs. C'est-à-dire que ici le rouge a l'air plus terne qu'ici. Donc euh, quand on va le poser sur une autre couleur, eh bien, il va perdre son intensité. Donc forcément vous allez devoir repasser par-dessus avec une deuxième couche. C'est pareil aussi pour le jaune, que ce soit sur du bleu ou sur du noir. Pour, pour ce qui est du bleu, eh bien c'est la même chose. Euh, vous voyez que j'ai réalisé de grosses bandes. Je n'ai pas fait des va-et-vient, j'ai rempli légèrement. Et ça a l'air quand même pas mal. Le vert, il a l'air de, de faire son effet de contraste. Hein. Le rouge et, et le vert sont deux couleurs complémentaires. Donc le contraste est présent. Est-ce qu'il faut repasser par-dessus Je pense que... On peut se contenter d'une seule couche, d'un seul passage, mais si vous voulez vraiment intensifier la couleur de la deuxième couche, et bien vous pouvez de nouveau repasser par dessus. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Donc là, quand je trace une deuxième couche, et bien le vert a l'air beaucoup plus vif. Je vais faire la même chose pour le rouge. Alors. Chez moi, le rouge est très liquide, donc à mon avis, vous allez devoir faire deux, trois couches pour avoir vraiment une bonne opacité. Le jaune, c'est pareil. Il a l'air plus faible, que, que ce soit sur du bleu ou sur du noir. Sur du vert, je pense que ça, ça ira. Ça va. Sur une couleur plus claire, ça va. Mais sur une couleur moyenne, euh, ou alors sur une couleur très foncée, eh bien le, le jaune mérite une deuxième couche. Alors, ton clair sur ton foncé, il vaut mieux repasser une deuxième fois avec cette couleur. Alors pour revenir à ce, cet exemple, vous voyez le résultat est pour moi très satisfaisant. On peut toujours repasser avec le Posca bleu pour remplir la zone qui a été affaiblie par l'eau. Mais par contre, je vous ai dit, faites attention, laissez sécher la première couche avant d'associer de, de, à côté la deuxième couleur. Mais par contre, moi je constate que les deux couleurs, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne se ressemblent pas à 100%. Donc utilisez cette astuce plutôt que celle-ci. Donc voilà. Alors pour créer des dégradés, je vais associer le jaune et le rouge et essayer de créer quelque chose. Eh bien, on va utiliser l'astuce du pinceau. Mais euh, n'abusez pas trop avec cette technique parce que, bon, c'est un marqueur à base d'acrylique. Euh, ce n'est pas fait pour euh, l'aquarelle. Euh, vous vous n'allez pas avoir de très très chouette euh, association euh, parce que bon voilà je ne sais pas mais pour moi les, les couleurs euh, qu'on obtient ne sont pas pour moi top top mais on peut toujours utiliser cette technique pourquoi pas alors vous voyez que quand vous allez insister par dessus vous allez avoir de temps en temps quelques petites crasses c'est normal parce que c'est la peinture qui réagit avec l'eau euh, c'est de la peinture acrylique mais il y a quand même des composants euh, je ne sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur quelque chose de chimique qui n'accepte pas euh, l'association euh, de l'eau euh, qui n'accepte pas que voilà, que vous intervenez avec de l'eau par dessus donc on peut créer un léger dégradé euh, on peut créer un léger effet hein, d'association entre deux couleurs si vous avez, je ne sais pas, par exemple, nous avons une plante, je vais toujours rester dans cette forme-ci, et j'aimerais remplir euh, avec du verre. voilà bon, Je ne vais pas rentrer euh, vraiment dans la finition à 100%. Je vous ai montré comment on va faire les bords bien comme il faut. Et Alors, comme on est limité en couleur, eh bien euh, bon, on va un petit peu chipoter. On va un peu chipoter, c'est-à-dire, là c'est vrai que vous allez salir votre mine. Alors, dès que vous touchez à une couleur euh, différente, Essayez de d'essuyer votre mine rapidement, sinon votre mine va se salir avec cette couleur. Donc, vous la repassez sur un, un petit bout de feuille et vous l'essuyez pour, pour conserver la couleur d'origine. Et vous voyez, avec le pinceau, on va mélanger les deux couleurs pour avoir un joli dégradé qui va se créer entre les deux couleurs. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Et alors, avant que ça sèche, là j'ai fait l'erreur de laisser sécher, et eh bien je vais ajouter un peu de bleu à ce vert. Je vais de nouveau, là j'ai mon mouchoir qui s'envole, je vais de nouveau ajouter un peu de vert, mais sans forcément l'étaler, juste pour poser un peu de matière. Et avec mon pinceau, sans l'humidifier avec de l'eau, je vais profiter des deux couleurs. Mais comme le bleu n'est pas top, ce n'est pas vraiment un très beau bleu à mélanger avec ce vert. Mais bon, c'est juste pour rester dans l'exemple de l'association de deux couleurs grâce au pinceau. Donc, on arrive à obtenir un vert foncé, mais bon, ce n'est pas le top top, hein. Vous voyez, mais quand même, on avec cette technique là, on peut créer euh, une zone d'ombre par exemple. Ici, on peut créer euh, une zone lumineuse. Bon, là, j'ai pas vraiment insisté dans, dans la finition, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a moyen il y a moyen de partir d'une couleur, euh, voilà, couleur simple et de créer des nuances entre euh, deux couleurs. Voilà et je vais de nouveau mélanger. Voilà, donc maintenant si je veux vraiment travailler la finition, allez, on va le faire. tourner votre feuille pour que ce soit ergonomique pour vous. Et voilà. Donc voilà. Alors, Alors, mon constat, est-ce que les paint markers sont un flop ou un top Eh bien, tout simplement, pour moi, c'est un top. Si je devais donner une note sur 10, ben, je dirais 9 ou même 8,5 on va dire neuf pour être trop, géné trop généreux euh, parce que bon ils font bien leur, euh, leur travail ils imitent bien les poscas mais bon on est limité au niveau de la pointe il euh, y a quelques défauts au niveau de la composition de la peinture on obtient de temps en temps quelques petites crasses on ne sait pas faire justement pour parler des pointes on ne sait pas faire du coloriage très précis très poussé euh, faire des détails etc on n'a pas la possibilité non plus de faire du traçage très fin donc voilà, ça c'est à vous de voir, mais bon, on peut utiliser pour faire des projets autres que du coloriage, par exemple, comme pour faire du mix média, des pages art journal, des décors, des cartes pour tracer de grandes surfaces. Vous pouvez aussi peindre, hein, colorier, peindre sur des surfaces qui sont déjà traitées, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur du carton, des boîtes euh, en carton, sur du bois, du métal, etc. Donc voilà ce qu'il en est concernant mon petit test Paint Marker, j'espère que cela vous a donné une idée de les tester ou pas. Je vous rappelle que ce test ne tient que sur mon avis et sur mon expérience personnelle. À vous de faire votre propre expérience concernant le produit. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce haut et ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mes bonus gratuits qui sont deux ebooks ainsi que deux vidéos tutoriels sur le dessin je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo ça va vous diriger, euh, rediriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom ou pseudo et votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer tout de suite laissez-moi vos commentaires, vos questions en dessous de cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto merci